sur la terre. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis. Où irai-je loin de toi, Yahweh? Ouais, tu es celui qui m'a formé. Oh, moi je suis l'œuvre de, de tes mains. Tu es l'auteur yeah, de ma vie. Yahya, je Où irai-je loin de toi? Où irai-je loin de ta face? Oh, moi, je suis l'œuvre de tes mains.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 Tu m'as aimé Avant que j'en sois formé L'Hauteur de ma vie Oh, oh, oh, oh, oh Avant que j'en sois formé L'auteur de ma vie Tu m'aimes Tu m'as connu avant la conception, tu m'as aimé avant que j'en sois formé l'autel de ma vie. Oh, oh, oh, oh, oh. Avant que que sois sois formé. de ma vie J'ai adoré de tout mon cœur Et que ma vie s'y va Sois l'image de ton royaume Pour oh, moi je suis l'œuvre de tes mains Papa j'ai vis pour toi Oh oh, oh Je suis l'œuvre de tes mains Papa j'ai vu pour toi tu m'éconnais Tu connais en tout ton moi Je m'en connais Seigneur Avant la conception Tu m'as aimé Avant que j'en sois formé L'hôtel de ma vie oh. Avant que j'en sois formé, terre de ma vie. Alléluia! Je ne cesserai. Je ne cesserai. Je t'adorer. Je t'adorer de tout. Je suis le roi de tes mains Papa je vis pour toi Je ne cesserai De t'adorer de tout oh. mon cœur Et que ma vie s'y va Sois l'image Sois l'image De demain. Oh moi je suis le roi de tes mains Papa je vis pour toi Je suis le de tes mains Oh moi je suis le Marinée depend de que demain. de toi Seigneur Papa je vis pour toi Pour toi je vis, pour toi je vis Oh moi je suis le roi de tes mains Papa je vis pour toi Je suis le roi Papa je vis pour toi, oh, je suis l'œuvre de tes mains. Papa je vis pour toi, je suis l'œuvre de tes mains. Oh moi je, je suis l'œuvre de, de tes mains. Papa je, je vis, vis pour toi, ma vie ne dépend que de toi. Oh moi je suis l'œuvre de tes mains. Pour toi je vis, pour toi je vis, Papa oh, je vis. Yeshua, mon, amour, mon amour, oh moi je suis l'œuvre de tes mains, papa je vis pour, pour toi, toi je vis, pour toi, je vis, Yeshua, oh moi je suis oh, l'œuvre de tes mains, papa je vis pour toi, ma que de toi je suis l'œuvre de tes mains, oh moi je suis l'œuvre tu m'as créé, oui, tu m'as formé, terrain. oui, oui, papa je vis, je suis l'œuvre de tes mains. De tes mains. Je suis la voix de ton air, Seigneur, oh moi, je suis oui, le je le de, de toi? toi de eh, papa, je vis je pour toi. Le de air, je suis la voix de ton air, oh, moi, je, je suis le le le le le de ton maître je suis de ton Seigneur, Papa je, je vis, ma de ton de toi, ma de toi de je de toi, de toi? pour t'adorer, je vis pour louer oh, élevé ton cœur. oh, moi je suis le j'ai vu, j'ai vu, je je j'ai vu, j'ai vu, je vu, Oh, moi je suis le papa je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 Gloire de ta face, c'est l'amour. Tu es le pain de vie, le pain de vie. Laisse-moi t'adorer, Yeshua. Laisse-moi t'adorer, t'élever. Élever ton seigneur, non. Élever ton seigneur, Alléluia. Gloire à toi, le ressuscité. Gloire à toi, les tombeaux est vide. Je Machia es est ressuscité. C'est pourquoi nous l'adorons. Alléluia. Je suis l'œuvre de mains. Je suis l'œuvre de tes mains. Je suis le roi de I'm yeah. yeah. yeah.